Donc, euh, ben, merci là, ce soir pour votre présence. Est-ce qu'on m'entend bien? Génial. Donc, euh, mon collègue et moi, euh, Mathieu, moi-même, Médéric, euh, puis euh, Steve, on fera un plaisir de vous présenter, en fait, là, euh, Gianni Annie, euh, qui est un outil euh, de création de contenu numérique euh, qui permet à la fois de faire de l'analyse iconographique, mais aussi euh, de la ludicisation en univers social. Donc, euh, en gros, ce soir, euh, c'est pas. On va int outre introduire l'outil en lui-même. Euh, on va s'intéresser aussi là, au cadre théorique en, entourant l'utilisation d'iconographie en univers social, à euh, comment Geniali euh, nous permet, en fait, là, de faciliter cette utilisation, que ce soit pour l'élève ou pour l'enseignant. Puis, ensuite, dans un deuxième temps, euh, nous allons euh, regarder ensemble comment on peut concevoir des jeux avec Geniali, que ce soit des jeux de plateau ou des jeux d'évasion. Euh, le tout s'accompagnera d'un petit atelier où vous aurez l'occasion en fait, euh, de travailler un peu avec l'outil. Juste mentionner là, rapidement, si vous avez des questions tout au long euh, de la présentation, ne pas hésiter, euh, vous pouvez bien sûr euh, me contacter de vive voix ou écrire dans le chat. À ce moment-là, euh, mes collègues se feront un plaisir de vous répondre. Donc avant de se lancer dans le vif du sujet, on voulait prendre un petit moment pour situer l'utilisation de Geniali euh, dans le cadre de référence de la compétence numérique. Euh, en fait, là, à notre sens, Genially, en tant qu'outil de création de contenu numérique se situe vraiment à l'intersection de innovation et créativité et production de contenu. Euh, parce que, bon, il belle, euh, de belles opportunités de création pour les élèves au niveau euh, de la créativité. C'est vraiment bien. Puis, ça peut être une occasion aussi de produire du contenu qui fait changement euh, la traditionnelle diapositive ou euh, production écrite, ce qui permet de ratisser plus large puis d'aller accrocher des élèves qui parfois sont peut-être un petit peu moins le fait, euh, à l'aise avec les formats plus traditionnels. Donc, qu'est-ce que Geniali? Euh, Bien, concrètement, euh, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà le logiciel, mais euh, en fait, Geniali, c'est un outil de création de contenu interactif. Donc, c'est un logiciel quand même assez polyvalent, euh, qui permet non seulement de monter des présentations un peu plus traditionnelles, mais aussi créer euh, des tableaux interactifs, des jeux de société, euh, des présentations. Des... On va avoir la question de regarder ça un peu plus en détail. Euh, pour utiliser Geniali, euh, comme on vous l'a demandé lors de votre inscription, on vous recommande d'user votre compte office 360 associé à votre centre de service. Euh, comme ça, bien, ça vous donne un peu là, accès à, certaines, à certains accès d'ordre un peu plus éducatif. Il est quand même à noter néanmoins que, en, sauf exception, là, à moins que votre centre de service ait un, un forfait premium euh, associé à vos comptes, généralement, c'est un forfait quand même qui est limité, euh, notamment là, au niveau euh, des partages de production. Donc, si vous utilisez J'ai gagné en classe avec vos élèves et que bon, vous voulez un partage de production auprès de vos élèves ou que vous-même vous créez vous une présentation, puis bon euh, vous voulez euh, la partager. Par défaut, euh, le format, euh, le forfait de génie celui, celui gratuit, fait en sorte que c'est euh, accessible à l'ensemble du public. Bon, dans les faits, il faudrait vraiment que quelqu'un cherche de manière pointue là, pour, le, pour trouver votre présentation, mais c'est une chose à garder en tête là, quand même. Euh, malgré tout ça, malgré euh, bon, ces limitations là, liées à, au, au forfait gratuit du logiciel, on croit quand même que Geniali occupe une, une fonction qui est difficile à remplacer dans le domaine euh, des logiciels du genre. Donc oui, il y a cette limitation-là, mais dans l'absolu, euh, il n'y a pas vraiment d'autres logiciels qui offrent ce genre d'avantages que Geniali propose. Euh, pourquoi? Donc, c'est ce qui fait un peu le tour là, de la présentation générale du logiciel. On va avoir l'occasion ensemble d'explorer un peu son fonctionnement euh, un peu plus loin, mais avant de tomber là, dans l'aspect un peu plus technique, on voulait euh, vous parler un peu de l'intérêt d'utiliser l'analyse iconographique en classe du valeur social et comment Géniali, en fait, peut représenter une valeur ajoutée. Donc, l'une des forces de Géniali, c'est que c'est un logiciel qui facilite l'analyse de documents euh, iconographiques. Euh, L'analyse de documents iconographiques en univers social, elle est quand même assez là, importante, elle est quand même assez pertinente. Euh, du point de vue de l'élève, ben, ça facilite par exemple de comparer des sociétés à différentes époques. Donc, Dans l'exemple que l'on voit là, dans la diapositive, on a euh, une gravure du port de Montréal avant l'industrialisation et une gravure du port de Montréal après l'industrialisation. Donc, en un coup d'œil, pareil dans le cas présent, l'élève peut vraiment constater euh, le passage du temps, puis les différentes les les conséquences de l'industrialisation sur le paysage, sur une ville. Euh, ça permet de retracer les événements historiques, de les illustrer. Donc, Par exemple, en montrant des photos de, de la Deuxième Guerre mondiale, de, du mouvement syndical ben, ou de la déforestation d'Amazonie, euh, ça permet de rendre ça beaucoup plus concret que simplement en parler ou simplement avec du document écrit. Euh, mais en fait, euh, ça prend vraiment sa vitesse à partir du moment où le document est utilisé pour répondre à une question d'interprétation euh, une question historique ou une question géographique. géographique. Euh, l'analyse de documents, en gros, c'est quelque chose aussi qui est moins austère que le texte. Donc, pour vos élèves, parfois, qui peuvent avoir de la difficulté de lecture, ou qui sont un peu plus créatifs, euh, faire de l'analyse d'une peinture, de l'analyse d'une photo, c'est quelque chose là, de différent, c'est quelque chose de plus euh, accessible pour l'élève. Au final, une image vaut mille mots, donc euh, l'utilisation d'images, ça facilite vraiment à la caractérisation d'une réalité historique ou géographique. Donc là où Gianni va s'avérer intéressant maintenant, en gros, c'est qu'il offre différents outils d'annotation. Euh, il permet d'insérer bien sûr des images en elles-mêmes, mais des différentes icônes, euh, différentes, de tracer des zones, jouer avec la transparence et de la, de la présentation. Donc, par exemple, ici, on ne bon, lui fera pas de pouces, mais on a différents types euh, d'imagerie. Euh, et si, en fait, euh, c'est toujours important, comme je l'ai dit, plutôt d'interroger l'image, afin d'en faire une lecture critique. Donc, par exemple, ben, on voit ça avec la caricature euh, sur la partition de l'Afrique. Ben, je pourrais demander à mes élèves... Euh, s'interroger par exemple sur comment la caricature elle, illustre le concept d'impérialisme, euh, qui est un concept là, finalement là, présent dans les cours d'histoire de premier cycle ainsi que de deuxième cycle. Euh, je pourrais aussi euh, par exemple pour parler là, du changement de la vie de l'homme pendant la Renaissance m'intéresser à cette représentation de la dernière scène et, et la comparer avec une peinture plus médiévale pour voir comment l'humanisme transforme notre manière de représenter euh, le religieux ou des signes historiques euh, à travers le temps. Mais pour le corps de notre exemple, on va aller plus en détail un peu avec cette gravure médiévale. Donc avec cette gravure ici, ben, ça représente euh, les trois ordres au Moyen Âge. Et je pourrais en fait poser la question, mais que nous euh, qu'est-ce que ça nous apprend sur la société médiévale ou sur la vision que les gens avaient à l'époque de la société donc on voit ici, par exemple, un membre du clergé. Donc j'ai ajouté une petite puce, puis bon, je offre ma descriptif ici. Un chevalier ainsi qu'un paysan. Donc les trois ordres, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui euh, travaillent. On pourrait après même aller plus loin dans l'analyse de la gravure. Par exemple, on voit donc que euh, ceux qui travaillent n'ont pas des vêtements de couleur. c'est et des couleurs naturelles donc pas moins d'argent. Euh, on pourrait même dire, bon, ben voyez-vous, euh, le, le clergé, le, le, le prêtre, il, il parle et les deux autres semblent écouter. Donc, on pourrait vraiment pousser l'analyse un peu plus loin en fonction, bien sûr, du dossier documentaire. Mais ce que Géniali est intéressant à faire, justement, c'est qu'on peut, en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève, je peux identifier des éléments euh, et m'aider un peu à répondre à ma question de départ. Je peux même le créer, après euh, coucher par écrit, l'interprétation que j'en fais euh, en tant qu'apprenant. Donc, est-ce que ça allait pour le moment? Euh, je ne sais pas si Mathieu, là, tu pourrais me dire, on m'entend toujours bien, je vais pas trop vite. Non, c'est parfait de ton côté, Médéric. Euh, je n'ai rien à ajouter sur l'analyse iconographique. Je pense que c'est très, très bien fait. Euh, ce qui est intéressant aussi, comme euh, sur la conférence de Berlin, par exemple, c'est qu'on peut utiliser justement euh, une présentation euh, Geniali pour euh, devenir un outil de présentation et aussi de révision. En fait, cette caricature-là qui présente la conférence de Berlin permet vraiment d'avoir euh, un portrait global de ce qui est la, la partition de l'Afrique. Donc, qui était présent, qui organisait la conférence, quel était l'objectif de euh, la colonisation de l'Afrique, quelles étaient les ressources naturelles qu'on allait chercher. Donc, ça devient un outil même de révision en plus de l'outil de présentation. Évidemment, dans celui-ci, il y a énormément de textes. on recommande d'en avoir beaucoup moins pour euh, synthétiser le tout et en faire une analyse efficace, mais dans les faits, ça peut être également un outil de révision très, très puissant, accessible au bout des doigts. Oui, Merci Mathieu. Euh, en fait on va explorer un peu, euh, je vais vous montrer un peu là, en temps réel comment euh, exploiter Geniali. Ça va en même temps être l'occasion de euh, vous présenter là, euh, les différents éléments de l'interface. Donc, pour créer un Geniali, bon, ben, première chose, être connecté. Euh, vous voyez là, moi je me suis connecté avec mon compte ici euh, QC. C'est un compte là, qui est euh, non premium. Donc, il y a les mêmes limitations que le vôtre, probablement. Euh, une fois que vous vous êtes connecté euh, dans l'accueil, nous, ce qui nous intéresse dans notre présence, c'est de créer une image interactive. Donc, dans le menu, on sélectionne créer une image interactive. Bien sûr, il y a quelques modèles de base qui vous sont suggérés. Néanmoins, nous, on va partir de zéro. Avec mon curseur, je clique ici. Et euh, je peux simplement aller chercher une image sur mon ordinateur. Celle-ci, acceptée. Bon. Par défaut, on a un outil de recadrage. Donc, s'il y a des éléments dans l'image qui m'intéressent moins, je pourrais euh, les retirer. Donc, le à présent, euh, je crois que je vais garder à peu près l'ensemble de cette image. Donc, c'est une image euh, qui euh, datent du début du siècle dernier. Euh, donc, avec mes élèves, je pourrais simplement poser la question suivante. Euh, comment cette image euh, représente la transition euh, d'une société non industrielle à une société industrielle? Donc, je vais enlever là, les puces qui apparaissent par défaut. Et en fait, bien, euh, afin de répondre à ma question de départ, je pourrais euh, simplement là, identifier des éléments dans l'image. Donc, dans, pour ajouter euh, des éléments dans Géniali, ce n'est pas bien compliqué. Donc, vous avez une barre d'outils à votre gauche. Euh, par défaut, elle est sur éléments interactifs. Euh, donc, à partir d'ici, je peux simplement sélectionner un bouton, par exemple, un petit œil. Le déposer, là, en cliquant dessus, il va se déposer automatiquement euh, dans l'image. Je peux cliquer dessus et le déplacer à l'endroit que je juge intéressant. Donc ici, on voit une calèche, chose quand même qui est pré-industrielle. Je trouve ça intéressant. Je dépose mon bouton ici. Le bouton, bien, je peux le modifier. Hein. Euh, gris, ça ne ressort pas énormément sur euh, la photo d'époque. Donc, je pourrais amener mon curseur en haut et euh, sélectionner une couleur dans la petite barre euh, d'outils, ici, Elle est avec un rose, là, ça sort un peu plus. Et euh, toujours sur le bouton, en cliquant dessus, j'ai des éléments d'interactivité que je peux sélectionner. Donc, je clique sur « Ajouter de l'interactivité », qui est la petite main. Et, voyez-vous, il y a différents types. On n'explorera pas tout ça ce soir parce qu'on ne fera pas le tour, mais euh, rapidement, je pourrais par exemple ajouter une étiquette avec du texte pour expliquer, bon ben c'est une calèche, euh, ça montre qu'au moment de la révolution industrielle, il y a une phase de transition, euh, puis les différentes technologies de différentes époques cohabitent. On pourrait aussi en fait euh, ajouter d'autres éléments. Par exemple, on voit le poteau électrique ici. Euh, je pourrais bien sûr ajouter une puce comme j'ai fait pour la calèche, mais si je le veux, par exemple, euh, ajouter un élément qui serait un peu plus marquable, je peux aussi tracer une forme. Hein. Donc je pourrais aller dans ressources, dans la barre d'outils à gauche, cliquer sur la forme de mon choix, la déposer et la tracer. Vous me dites, bon, ben, c'est un corrigé comme ça, c'est pas super euh, dans l'image, mais en fait, l'unité permet aussi d'ajuster de, euh, des éléments d'opacité, par exemple, avec la barre en haut. Donc, en cliquant sur opacité, je pourrais réduire le tout. Encore une fois, changer la couleur. Et voilà, euh, là, ça me permet de tracer une zone dans l'image, et encore une fois, en cliquant sur le carré, je peux ajouter un élément d'interactivité. Je peux même lyonier ma présentation avant de partager. Donc, en cliquant sur prévisualiser, ça donne une idée du résultat final. Et lorsque je clique, il apparaît mon texte. Donc, l'élève pourrait vraiment tracer des images, ajouter des boutons de sorte à ce qu'en présentant, mettons, ses coéquipiers ou à l'enseignant, on passe le curseur puis on voit l'élève dessine, qu que dessiner, qu'est-ce que l'élève a dessiné à même image. Donc, c'est un outil euh, franchement intéressant là, pour ce qui est euh, de l'analyse euh, d'iconographie. On aura peut-être l'occasion de travailler un peu là-dessus ensemble par la suite. Mais entre-temps, je vais passer là, la parole à Mathieu. Pour ce qui est en fait là, de l'utilisation de Geniali pour créer un jeu, Mais ça est-ce que tu préférais que je continue le partage ou tu préférais le prendre en charge? Je vais faire le partage de mon côté. Parfait. Voilà, vous voyez bien mon écran? Oui. Voilà. Donc, euh, de mon côté, je vais vous parler en fait aujourd'hui de pourquoi utiliser le jeu en classe univers social. En fait, euh, on, peut, on on sait que le jeu a des avantages importants sur l'apprentissage des élèves. Et en classe d'univers social, on considère que c'est un, une discipline qui s'y prête bien. D'abord, le jeu va nous permettre de consolider les apprentissages donc utiliser dans un contexte de révision. Euh, c'est très intéressant euh, pédagogiquement. Euh, ce qui est intéressant et ce qui est ressorti également des différentes formations qu'on a données dans la dernière année, c'est que les élèves, lorsqu'ils jouent, n'ont pas peur de se tromper. Contrairement à une situation de classe où on questionne les élèves, certains n'osent pas participer, n'osent pas lever la main, euh, vont toujours rester très passif en classe et donc à travers du jeu on a remarqué que les élèves participaient, se trompaient et ça ne les affectait absolument pas. Ils n'avaient pas peur du jugement. Donc d'avoir droit à l'erreur dans un contexte de, de, de jeu, de, de révision et d'enrichissement. Ça... Je pense que mon micro a été coupé. J'ai eu une notification, je m'excuse. Donc, le, le fait de, de, pouvoir, de pouvoir faire des erreurs, euh, c'est, somme toute, une plus-value d'intégrer le jeu en classe. De plus, euh, les, les élèves qui jouent sont dans un contexte immersif, euh, ce qui les permet justement de, de sortir de leur environnement physique et d'être impliqués euh, dans le jeu et donc va quitter son environnement de classe pour intégrer un univers ludique, un univers ludique et pédagogique, et donc c'est gagnant de ce euh, à cet égard-là, encore. Donc nous recommandons d'utiliser le jeu euh, dans un contexte de ludicisation. Je vous explique pourquoi en fait, euh, lorsqu'on intègre le jeu en classe, on peut l'intégrer euh, sous l'optique de la ludification, où l'objet ludique, le plaisir va euh, être mis en valeur Cependant, il faut dépasser le simple plaisir et transformer une situation euh, d'apprentissage en jeu. Donc, de rester, par exemple, sur le développement des opérations intellectuelles, de euh, poser des questions aux élèves, par exemple, sur les apprentissages, de faire un retour justement sur ceci. Et donc, si on réussit à transformer des actions qui se déroulent dans une salle de classe avec une intention pédagogique bien précise en intégrant le jeu, ben on s'en va vers la l'utilisation et c'est euh, l'élément sur lequel euh, on doit miser lorsqu'on souhaite intégrer le jeu. Donc, de toujours avoir l'intention pédagogique en tête et d'utiliser le jeu comme un prétexte pour répondre à cette intention pédagogique. Genially peut nous permettre euh, d'y arriver. Et donc, on a mis en place, euh, on vous fait une suggestion euh, sur les jeux à prioriser euh, à l'intérieur même de Genially. En fait, Genially va nous permettre de jouer à un jeu de Monopoly de le personnifier, de le personnaliser, je m'excuse, et de l'adapter en fonction de notre réalité sociale ou de notre territoire en géographie. Euh, également notre société aux primaire. Également le jeu de Jumanji qui peut se jouer jusqu'à quatre joueurs. Il y a le serpent à échelle qui est très ludique, mais aussi qui peut répondre à une organisation pédagogique lorsque bien adapté. Et il y a également une version euh, de GeoParty qui, celle-ci, malheureusement, elle est liée avec la version payante. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite étiquette euh, à proximité. C'est que certains des jeux suggérés sont payants, malheureusement, mais la majorité des jeux sont complètement gratuits. Ces jeux ont certains avantages. Et on va les le voir avec euh, le jeu de Juman Lee, par exemple. Donc, voilà, dans les modules qui sont intégrés dans ce jeu, il y a le dé, le dé qui est interactif et qui peut être utilisé en un simple clic. Euh, on a également des pions amovibles. Donc chaque joueur, ben, en fait, un joueur qui contrôle l'ordinateur ou la tablette peut déplacer les pions de chaque joueur à tour de rôle. Et les éléments interactifs, tels que Médéric les a proposés tout à l'heure, ben, sont inclus et sont personnalisables. On peut ajouter des éléments interactifs, on peut en supprimer, on peut les déplacer et les adapter à notre réalité. Donc, en univers social, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter des documents, des iconographies, des vidéos, des extraits textuels et également des extraits audio. On peut s'enregistrer, poser des questions à nos élèves et on peut même donner une rétroaction à l'élève ou enregistrer la réponse attendue, ce qui peut permettre de donner une rétroaction à l'élève. Là, je vous parle comme si l'enseignant créait le jeu en tant que tel, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut, on peut demander aux élèves, pour une révision de dossier ou une révision même de fin d'année, de créer eux-mêmes un jeu et de les impliquer dans le processus créatif, qui a des avantages pédagogiques significatifs et significants évidemment. Donc, nous avons le board game ici, comme je parlais toujours, de Monopoly, où on peut, par exemple, l'adapter en fonction de nos réalités sociales, au secondaire, je miserais principalement sur l'industrialisation et j'aurais un exemple à vous montrer tout à l'heure. Donc, il existe quand même plusieurs modèles, plusieurs modèles qui en valent la peine. Et euh, on considère au Service national du récit que Geniali a un potentiel pédagogique important dans euh, l'intégration et la conception de jeux de société en univers social. Et Derek, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, y a ben des questions en fait, aussi? Oui, ben en fait, là, ce qui est génial, il y a, quand même, là, euh, comme on a vu, l'audition, c'est intéressant là, pour ce qui est de la création de plateaux de jeux. Euh, puis, ça peut permettre de sauver du temps, par exemple. Donc, si on vous décide de créer un jeu de, de, un peu à euh, génie en herbe ou bon, de, de, de style comme ça, ben d'avoir un plateau virtuel où les élèves, en fait, montrent leurs propres questions, puis, bon, après ça, déposent tout ça dans le logiciel. Euh, ça peut sauver du temps versus créer le plateau de toute pièce. Bien sûr, créer le plateau a des avantages aussi, mais euh, des fois, bon, à faute de temps ou de, de, on ne veut pas se lancer dans un projet bricolage, l'utilisation de Geniali avec la création de tableaux interactifs, ben, ça peut être un gros plus à ce niveau-là. Euh, mais là, je vois qu'il y a une question euh... Demander, là, pour la version payante là, pour euh, Géopardie, ça peut coûter euh, combien? Euh, les abonnements ils varient en fait. Avec un abonnement éducation, euh, l'an dernier, j'avais pris un abonnement qui était autour d'une trentaine de dollars. Je crois qu'il était en, en promotion pour euh, le Black Friday ou euh, quelque chose du genre. Ça peut être entre une cinquantaine et une soixantaine de dollars annuellement, habituellement, dépendamment des prix qui varient quand même à, à l'occasion. parfois, souvent, il y a quand même des rabais. Donc, personnellement, j'attendrais, je ne paierais pas nécessairement le plein prix, mais ça arrive fréquemment. D'accord, merci. Donc, Médéric, je te repasserai la main. Est-ce que tu veux faire un partage? Euh, oui, un instant. Oui, donc euh, en fait, là, pour euh, les prochaines 15 à 20 minutes, euh, ce qu'on vous suggère, euh, ben, c'est de prendre Géniali en main. Euh, donc, euh, chacun de votre côté. Euh, de sorte à ce que, euh, si jamais vous avez des difficultés d'ordre technique ou si vous avez des questions euh, en, en utilisant, Mathieu, moi, même, même Steve, pourront y répondre. Donc, on vous offre euh, deux opportunités d'activité vous concentrer sur l'une des, des deux ou même faire les deux si jamais, là, dépendamment du niveau d'investissement que vous voulez faire. Euh, mais en gros, ce qu'on vous demande, c'est de créer un génial. Donc, rapidement, euh, à l'aide de votre compte euh, enseignant, euh, choisir une image. Euh, donc, on vous a mis une banque d'images là, euh, qui euh, nous semblait intéressante. Se donner une question de travail identifier des éléments descriptifs et des éléments d'interprétation, puis ensuite, euh, peut-être un peu contextualiser l'image. Donc l'idée, ce n'est pas forcément que vous ayez une production complète euh, de votre côté, mais simplement euh, prendre un temps pour observer l'image euh, de votre choix, euh, les éléments qui, sont qui seraient intéressants là, à identifier, euh, comment on peut la problématiser euh, et tout ça. Euh, vous pouvez aussi euh, y aller un peu avec la conception d'un jeu de société. Donc, on vous a mis des exemples de tableaux euh, questionnaires. Euh, et encore là, un peu le même principe. Donc une fois que vous avez choisi euh, votre plateau de jeu virtuel, simplement bon ben, s'interroger sur euh, un peu quoi, les opérations intellectuelles ou les éléments de programme que vous aimeriez travailler avec ce tableau-là. Euh, puis identifier là, un peu là, comment euh, les éléments du jeu permettent d'atteindre ces objectifs. Donc, comme j'ai dit, on vous donnerait peut-être une quinzaine de minutes, un peu plus. Euh, on vous invite euh, à le faire. S'il y a des gens après, à la sortie de tout ça qui euh, souhaitent partager leur création, vous serez les bienvenus. Euh, mais l'idée, en fait, c'est que Mathieu et moi soyons à votre disposition euh, pour euh, l'exercice. Donc, s'il y a des questions, euh, sur l'exercice en lui-même ou en cours de route, n'hésitez pas. Euh, Mathieu et moi, on reste à votre telle disposition. En fait, euh, Daniel, pour euh, l'iconographie, ça dépend de votre réalité, de votre société en fait. Si vous êtes au primaire euh, et que vous travaillez par exemple les Iroquois ou les Algonquins, ou si vous travaillez par exemple l'industrialisation ou disons le le Québec vers 1905, le Québec vers 1980, je avec une iconographie qui traite de l'époque. Je vraiment selon votre réalité, puis l'adapter à votre, à, votre, à votre quotidien, parce que vous devez le réutiliser tout de suite, euh, par la suite, pour pas que ça tombe dans l'oubli nécessairement. Ben, euh, je, Daniel, si jamais là, euh, nous on avait mis une image pour industrialisation là, qui fitrait pour primaire, mais si vous avez des besoins là, pour les les autres périodes, là, je peux vous faire une suggestion, là, puis déposer ça dans le chat là, euh, rapidement, là, euh, sans problème. Euh, oui, je vais aller vous chercher quelque chose, ça sera connu. Merci, Méloc. En passant, n'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à lever la main pour, euh, pour nous, nous parler, pour nous poser vos questions, ça va être plus convivial aussi. Ben, je me demandais là, justement pour euh, l'activité, on avait des images à choisir, mais je ne les vois pas. Peut-être que je n'ai pas compris euh, l'activité. En fait, il y a plusieurs images qui sont dans la présentation elle-même. Dans le fond, Médéric, on avait Médéric. affiché une par la suite, puis il y a vraiment une, plusieurs images qu'on peut réintégrer pour la fin de l'année au temps en primaire ou secondaire. Ok, parfait, je vais plier. Et euh, les jeux, euh, les, les, tu sais, les jeux que vous avez montrés tantôt, là, euh, sont où? Je ne comprends pas, genre, je, je suis okay. en gamification, puis je ne trouve même pas les templates, là, dans le fond, là, je vous je avoue, je, avoue, je suis un peu perdu, là, dans le truc, il oui, n'y a pas de problème, je vais aller me connecter, je vais faire un partage d'écran pour aller vous montrer exactement oui, où ils mmh. sont. Voilà. Donc, techniquement, vous devriez voir euh, mon écran juste ici. On va aller mm -hmm. dans Créer un Geniali. Okay. Je vais avoir justement dans euh, Gamification. Vous êtes au bon endroit. Ah, c'est ça, je n'ai même pas ça, Créer un Geniali. Est-ce que vous êtes connecté? Oui. OK. Donc, techniquement. Euh... OK, j'ai c'est bon. Je l'ai trouvé. Bon. C'est bon. Après voilà. c'est peut-être. Créer un Geniali, on va dans Gamification. Et dans gamification, il y a un petit menu à gauche qui va se dérouler et on va avoir « quiz » et « jeux ». Est-ce que tu es es maintenant, tu vas trop, trop vite <rire> oui, moi je suis une matante, moi, là, là fou. Tu sais, c est, c est... <rire> il faut Il n'y a aucun problème, c'est tu parfait, <rire> je, je vais faire un retour. Donc, j'ai cliqué, ouais. euh, cliqué sur, euh, dans le fond, euh, « Créer un Geniali ». Oui. Donc après ça, on met en fait toutes les catégories, présentation, infographie, oui, c'est le troisième oui, gamification oui, ici. Oui, Donc je sélectionne gamification. Et en sélectionnant gamification, je vais avoir un menu déroulant à gauche, dans lequel va se trouver Quiz, jeu et euh, Escape Game, qui sont les jeux d'évasion. Je vais cliquer sur jeu. Et ça va, ça va dérouler, ça va descendre en fait un peu la page et ça va m'amener vers différents modèles de jeu. On en a ciblé quelques-uns qui s'y prêtent bien. Il y en a plusieurs autres, mais ceux et celles qui s'appliquent le mieux à l'univers social, c'est vraiment le jeu de Jumanji, Lee, en fait, euh, le jeu de il y a le Monopoly. Si jamais oui. vous avez un concept comme l'industrialisation, je vais vous le présenter tout à l'heure. Et également, un peu plus bas, le Serpent et Snakes and Ladder. Le Animal Race fonctionnerait bien aussi ça s'appliquerait bien, c'est le même principe que Snakes Ladder Et ensuite, ben, vous avez le GeoParty qui est euh, payant. Mmh. Puis euh, mettons, parce que tu parlais plus euh, pour réviser là, des contenus, oui. mais mettons qu'on voudrait leur faire apprendre des contenus. Parce que moi, que je, je cherche un moyen, parce que de, de, de tu sais, qu'ils qu fassent une recherche sans que ce soit un questionnaire avec des questions, là, tu sais, puis qu'il y a à cliquer sur des vidéos pour que ce soit plate. Tu sais, je me dis, tu sais, si à travers un jeu, c'est ça que j'aimerais faire, là, dans le fond, là. Ouais, vous êtes euh, vous êtes au secondaire ou au primaire? Au secondaire, mais moi, je ne suis pas en, en univers social, oui. mais je suis, en, je, je, je suis en projet pilote pour le programme de culture souveraineté québécoise. Oui. Fait que, euh, il y a quand même plein de liens. Là, genre, je te dirais que je regardais ton... Ben C'est Médéric là, qui présentait oui. l'image, toute l'iconographie, il y a quand même plein de liens à faire oui. que pour moi, je suis capable de, de, de, de, oui. de l'associer à ma matière sans problème. Là. Que, ouais, ce serait ça, tu dans le fond, mon thème, c'est technologie et défis d'avenir, puis je veux, euh, dans le fond, euh, qui, euh, j'ai trouvé un, un documentaire de T sur le transhumanisme, mais tu sais, à place de faire un questionnaire classique, là, où j'écoute le documentaire, puis là, je réponds à des questions, j'aimerais ça le faire par, dans, à travers un jeu, que je trouve ça super intéressant, euh, donc je ne sais pas quel, quel jeu serait le mieux, tu penses, là, pour, euh, pour bon, si mes besoins. Regarde, si on regarde, je dis, ce qui pourrait être intéressant. Euh, C'est de euh, créer en fait euh, une fenêtre contextuelle, une étiquette comme Édéric présentait tout à l'heure, avec, bon, il est ouvert à deux endroits, je suis désolé, le là. Donc, Dans Jumanli, je suis capable de le dire? C'est que dans le jeu de plateau, euh, par des fois, on, on peut tomber un peu aussi dans euh, les savoirs, un peu plus d'apprendre de, de par cœur, puis bon, euh, déclaratif. Euh, mais où parfois, par exemple, le jeu de cartes ou l'analyse iconographique, comme j'ai parlé plus tôt, permet plus une, une réflexion mm -hmm. ou un débat. Ouais, C'est euh, après... vraiment une première... Euh, une première euh... Justement, je veux qu'ils qu qu apprennent des affaires. C'est juste qu'ils c'est mmh. quoi le transhumanisme, c'est quoi euh, la technocritique, la technophilie. Mmh. Euh, ils ne sont pas dans la réflexion, ils sont dans partir des concepts, là, des connaissances pour mmh. avoir une réflexion après. Là. On est vraiment au début de la démarche, là, si on veut. Là. Dans le fond, c'est vers ça que j'irai en fait euh, Disons que peut On peut voir un extrait textuel aussi, disons le transhumanisme. Donc, j'y vais avec mon contenu ici. Parfait. Donc, j'ai ma bulle, j'ai ma fenêtre qui va apparaître sur le transhumanisme, donc j'ai mon extrait de contenu qui est sur ce point-là. Donc, si l'élève tombe dessus s'il si le dépasse, ben, il faudrait automatiquement, par exemple, qu'il l'ouvre, ça pourrait être dans vos règlements et par la suite, on pourrait intégrer un élément interactif qui est en version bêta, qui sont les questions à choix multiples ou à choix d'image ou un vrai ou faux. Donc, il pourrait avoir une petite question qui s'accompagne du texte. Et donc, pour répondre à la question, l'élève doit faire son acquisition de contenu. À travers de tout ça, vous pourriez justement valider, vous l'élève pourrait avoir une rétroaction directe sur l'apprentissage qu'il est en train de faire. Donc moi, j'irais peut-être comme ça. Ça pourrait être intéressant et avoir une conséquence aussi dans, un, dans le jeu, s'il si ne répond pas correctement à la question après avoir pris connaissance du texte ou de la vidéo ou de l'extrait audio et le recul d'une case, par exemple, où il y a peut-être un, un pot à conséquences négatives. C'est là du premier coup. Très bien, il pourrait avoir également des euh, bonus. Donc, un système de bonus-malus à travers justement cet apprentissage-là. OK, ça merci. Oui, un... ouais, c'est vraiment intéressant. Merci. Merci, oui, oui, oui. Oui. oui, bonjour. Euh, Est-ce que ça serait facile de me donner un exemple concret de ce que vous venez d'indiquer, de, de nous montrer vraiment comment ajouter une question interactive, comment ajouter avec les bonus, comment... le, Je suis vraiment néophyte, là. Puis Parfait. ça, c'est ça, ça m'intéresse, mais j'ai envie de vous nous le montrer. Ok. Bon. Je, pense que je vais en prendre plus comme ça que si j'essaie par ouais. moi-même. Merci. Dans le fond, je viens de cliquer directement dans les éléments interactifs et j'ai cliqué sur « question à soi multiple. Donc, euh, j'ai ici euh, rédigé une question avec plusieurs bonnes réponses. Donc, la question, je peux aller la modifier directement ici. Donc, là, Transhumanisme, j'ajoute certains euh, certaines réponses. En fait, vous m'en posez une bonne, je aucune idée de ce qu'est le transhumanisme. C'est pas du tout dans, ma, dans le contenu avec lequel je suis habitué. Bon, euh, disons, réponse A, réponse B, réponse C. On se casse par la tête. Et on peut justement mélanger les choix pour que l'élève euh, ne regarde pas, par exemple, sur la tablette, sur l'ordinateur à côté. On peut également le configurer. Donc, est-ce qu'on reste sur la page lorsqu'on clique? Est-ce qu'on va à la page suivante? Bon, avec le, le facteur de réussite. Et après ça, le design. Est-ce qu'on veut que les choix soient comme ça, comme ça? On peut personnifier absolument tout. Donc, on a notre contenu, euh, super intéressant, et on peut le rapetisser, on peut l'agrandir. Et j'ai l'impression également qu'on peut lui mettre une animation. Ça peut être uniquement quand on clique dessus que ça apparaît. Donc, ça, la, la page ne serait pas là, mais on pourrait justement, euh, quand ça clique, ben, ça apparaît. Donc, augmenter, restreindre, et on pourrait aller chercher l'effet. L'effet d'entrée, apparaître, on clique dessus. Voilà. Donc, j'ai ça ici. Configuration. Je le ici que je voir vraiment où le mettre ou je vais l'ajouter sur une autre page? Je vais l'ajouter sur une page vierge plutôt. La question, je vais la mettre ici. Pas Ça me répond, voilà, est sur ma page vierge. Et si l'élève, par exemple, et je reviens à ma page précédente, je vais cela ici je vais lui mettre un effet. Je sais que je vais très, très vite ici. Euh, donc, quand j'appuie sur ce bouton, euh, je vais être capable justement de me rendre vers euh, une autre page. J'ajoute animation. J'ai un flou, euh, je ne sais pas si vous me l'aurez, quand on appuie sur un, un bouton, ce qui nous amène vers une autre page. Je ne sais c'est exactement. Comme euh, ça, on va le mentionner, je vais le faire. Ça fait un petit bout, je ne l'ai pas facile. C'est là. Ouais. Ah, c'est ça. Dans le fond, euh, je peux justement ajouter une animation qui va m'apporter à une autre page. Donc, en élément interactif, je pourrais ajouter ce bouton. Et ici. Donc, ce serait le bouton Amène-moi à la question. Et en termes d'interactivité, ça pourrait être Aller à la page. Et là, ça m'amène vers la page de la question. Donc, j'aurai à la question un bouton contenu dans lequel il y a euh, le transhumanisme donc, mon texte et j'aurai un bouton à côté qui m'amènerait à la question, donc à la page 4. Si je fais un test rapidement, je vais le présenter comme ça. Donc, j'ai mon jeu manji. j'irai lire le texte sur le transhumanisme et une fois que j'aurai pris connaissance du texte, j'irai répondre à la question et on m'amène ici où je peux répondre à la question. Donc, je vais cliquer ici, envoyer et on me dit que ce n'était pas la bonne réponse. Et là, il pourrait y avoir une animation qui me ramène euh, sur le plateau de jeu. Donc ça peut être intéressant d'avoir les questions sur une page supplémentaire ou d'avoir uniquement un extra-textuel. Bon, euh, aussi, tu sais, dépendamment de, de ce que vous voulez faire ou du niveau de temps que vous voulez investir dans la création de votre euh, plateau, rien qui vous empêche d'y aller un peu en formule hybride. Dans le sens où vous avez par exemple votre plateau de jeu sur un Chromebook, une tablette, un appareil. Il y a le dé virtuel et des éléments virtuels, mais vous avez aussi des cartes physiques, par exemple, pour les questions, ou pour ramasser des points indépendamment du style de jeu. Donc, c'est ce qu'on vous suggère, en fait généralement, euh, parce que ben, des fois, là, que tout soit virtuel, ça peut représenter un défi supplémentaire là, pour les élèves, sans que ça l'amène autant toujours quelque chose d'intéressant. Donc, il y a un équilibre à trouver fonction de ce que vous voulez faire, puis votre niveau d'aise aussi là, avec la plateforme. Si vous me permettez, euh, Mathieu, je, refais, euh, je pense que je referai peut-être le processus que tu as démontré, juste pour clarifier, oui, euh, oui. peut-être une fois comme pour... Euh... Parfait. Ouais, donc, donc okay, je vais repartir de zéro. Euh, J'ai euh, mon élément interactif juste ici. Donc, mon élément interactif, on va lui ajouter du texte. Donc, ajouter de l'interactivité et mon texte est sur le transhumanisme. Une fois que mon texte est inscrit, je vais le sauvegarder. Et euh, ça va apparaître sous la forme d'une fenêtre quand je vais cliquer dessus. Donc, j'ai mon contenu. Cependant, j'aimerais aussi que euh, lorsque l'élève a pris connaissance du contenu, qu'il réponde à une question. Pour répondre à une question, on est capable de faire apparaître des questions à choix multiples ou des questions de vrai ou faux, et la question va apparaître sur la page de notre choix. Donc, je vais ajouter une page, une page qui est complètement vierge, et je l'ajoute. Cette page est la page numéro 4. On peut voir le numéro de la page juste ici. Je reviens dans mes éléments interactifs et je crée une question. Sur le transhumanisme. Le transhumanisme permet-il le de... ouais, Vrai et faux. La réponse qui fait euh, que je souhaite qu'il soit bonne, c'est le faux. Voilà, j'ai ma question qui se trouve sur la page 5, et sur la page 4, je m'excuse. Et je vais revenir maintenant à mon plateau de jeu. Qui est ici. Je vais aller maintenant chercher un élément interactif qui est le suivant. Il va apparaître sur mon plateau de jeu. Je vais le placer à côté de mon texte sur le transhumanisme et je vais lui donner une, in, une interactivité. Cette interactivité-là euh, pourrait être une étiquette, une fenêtre comme le, le texte sur le transhumanisme. Mais au lieu de tout ça, je vais aller à la page. Donc, je vais aller à la page et je vais aller à la page 4, qui est ma page euh, sur la question vrai ou faux. Et je vais sauvegarder. Donc, dès que je vais avoir répondu, euh, que je vais avoir lu le texte sur le transhumanisme, je vais pouvoir cliquer sur le bouton de la question. Ça va m'amener à la page 4. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de faire un retour. Lorsque l'élève a répondu à la question de la page 4, il pourrait avoir un bouton. Je reviens au plateau de jeu. Allez à la page, revenir à la page 3. Et je sauvegarde. Donc, testons-le. Donc, je brasse le dé, j'arrive et je dépasse le. Troisième point, je lis le texte sur le transhumanisme. Je vais répondre à la question. C'est une excellente réponse. Et ensuite, je reviens au plateau de jeu. Évidemment, vous avez vu que le personnage était revenu à sa position de départ. Ça peut être justement peut-être un petit irritant. Euh, mais euh, ça fonctionne comme ça, je voudrais que j'aie un peu plus le... Il faudrait que j'aille un peu plus loin pour voir comment pallier cette situation. Mais c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc en fait, sûr, que ce soit pour la création d'un plateau de jeu ou l'analyse d'une image iconographique, il euh, faut vraiment voir Géniali un peu comme un hybride entre un outil de dessin et un PowerPoint. Donc, je peux avoir plusieurs diapositives dans, un même, dans une même présentation et au sein de cette diapositive-là, avoir des éléments interactifs qui soit me réfèrent à des questions, soit me réfèrent à d'autres diapositives. Vous avez vraiment rare, un bon contrôle sur tout ça. Euh, L'idée, bien sûr, c'est de vous assurer là, de ne pas vous perdre là, dans la quantité de choses possibles à faire, parce que ça, ça peut monter vite. Euh, je crois que la a avais belle euh, une question euh, Oui, c'est ça. Dans le fond, là, je voulais avoir votre avis. Euh, je pensais y aller, là, dans le fond, avec une présentation de dossiers euh, ben, iconographiques, dans le fond, avec des oui. images. Euh, là, en ce moment, j'avais pris l'image, par exemple, sur les quartiers euh, ouvriers là, pendant l'industrialisation. J'avais mm -hmm. écrit en haut, euh, en forme de texte, là, euh, qu -ce qui, euh, euh, Quel élément dans l'image peut prouver que c'est un quartier euh, industriel, par exemple, un quartier ouvrier? Mm -hmm. euh, après ça, un coup que je présente l'image, est-ce que je peux travailler avec les élèves directement dans le document? Euh, par exemple, un à un, lève sa main, vient me dire, bon, ben, tel élément, par exemple, euh, montre qu'on est dans un quartier ouvrier. Là, je vais installer la puce ou même l'élève y va. Un coup que les, qui est enregistré, est-ce que je peux comme le renvoyer aux élèves, puis ils vont avoir accès à ce qu'on a fait en classe? Euh, comme live, ça se fait Exactement. Exactement. OK. Dans le fond, la présentation peut être partagée euh, à tous nos élèves avec un lien social et chaque élève va avoir accès à la copie qu'il va pouvoir consulter. Donc ça peut être un travail qui est fait en co-construction en classe avec les élèves que vous leur partagez ensuite et qu'ils peuvent utiliser comme un outil de révision ou d'enrichissement. Parfait, puis un coup qu'on leur envoie le lien, eux autres, est-ce qu'ils vont pouvoir modifier le document original ou c'est une copie? C'est une copie. Excellent. <rire> Donc c'est ça, il est tout à fait possible après là, de, de monter pour vous un document de notes, un peu comme on a vu avec la caricature que Mathieu avait fait, montré, là, où là c'est plus de contenu puis c'est vraiment conçu pour les élèves, pour une révision et tout ça, mais je les empêche aussi là, de euh, monter eux-mêmes leurs notes et les faire approuver par vous, par exemple. C'est tout à fait possible. En fait. Donc, euh, il y a juste un élément qui est négatif, je vais ouvrir ma caméra, désolée, je joue avec mon chien en même temps. Euh, c'est qu'il y a juste un, un élève qui, ou encore une personne qui peut travailler à la fois sur le document. Euh, ça, c'est la partie qui est vraiment négative, parce que moi, je travaille dessus de temps en temps. Fait que si, moi, je, si on fait un travail avec deux élèves en même temps, il doit y avoir un élève qui travaille sur euh, la modification, tandis que l'autre, il va amener les ressources. Ça, ça c'est le seul élément que je trouve qui est négatif au niveau de la collaboration, c'est qu'on peut, oui, on peut, on, peut, on peut travailler ensemble, mais il faut que ce soit une personne à la fois qui travaille. Oui, c'est ça, ça En fait, génialer, il ne permet pas qu'on soit deux à l'intérieur d'un même document, à le modifier en même temps. C'est dommage justement pour, parce que les élèves n'ont pas tous les mains sur les touches en même temps. Ça reste un je pense, un petit irritant, puis à travers de tout ça, il y a quand même un potentiel qui est intéressant. Euh, avant de laisser la main à Médéric, j'aimerais vous faire un tout petit partage sur une expérimentation qui a été faite euh, par Éric euh, Bédard euh, dans la COP de création de jeux en univers social. Et il a adapté le jeu euh, Monopoly pour la réalité sociale de l'industrialisation. Je pense que c'est vraiment un travail euh, qu'il a réfléchi et qui mérite euh, qu'on en parle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait euh, M. Bédard? C'est qu'il a euh, adapté euh, Monopoly avec euh, les villes de Leeds, Bristol, euh, Liverpool, Glasgow, Newcastle. Donc, ça, il est allé chercher des villes industrielles à l'époque euh, justement de, de la production industrielle. Il a euh, créé justement au lieu des trains, par exemple, ben, les trains sont là, je m'excuse, mais des compagnies de, de bateaux à vapeur. Il a intégré, par exemple, des euh, éléments justement de la réalité sociale. Euh, il a créé des règlements personnalisés à l'aide, par exemple, de Chat GPT. Donc, il a vraiment adapté euh, les règlements de base de Monopoly à sa réalité sociale. Et il a intégré des concepts tels que le capitalisme, l'urbanisation, l'industrialisation, le socialisme et euh, le capitalisme, le libéralisme économique. Et il a utilisé un module complémentaire pour sa caisse commune. Donc, vous allez voir, c'est tout à fait euh, épatant. Donc, il a utilisé l'app Sorteos et donc, il a adapté justement des conséquences, euh, que ce soit positives ou négatives, euh, en fonction justement euh, de euh, la réalité sociale de l'industrialisation. Investissement en bourse, investir en bourse c'est gagner 10 de votre capital. Et chacune des euh, et quatre, ils se remettent un petit peu en dessous de la pile, c'est-à-dire qu'ils vont rester là jusqu'à ce qu'on les réinitialise. Venez d'ouvrir une nouvelle usine, gagner 100 par exemple. Donc, il a adapté vraiment cette réalité pour que les élèves soient immergés dans le jeu et euh, puissent permettre de comprendre certains concepts. Donc, de son côté, il a préféré créer le jeu pour faire vivre une activité à ses élèves pour l'intégration de concepts. Et les élèves n'étaient pas dans le processus de création, mais plutôt euh, d'intégration des concepts et des apprentissages. Donc, je pense qu'il a fait un travail quand même remarquable dans cette préparation. Euh, oui, en fait, là, Annabelle, euh, il y a des. En univers social, on a déjà quelques euh, plateaux là, de créer, du moins un. Euh, justement, là, j'allais présenter le tout. Euh, donc, en univers social, euh, pour le primaire, mais aussi on a eu des enseignants qui ont testé en adaptation scolaire, puis je crois que la base est, pourrait quand même être retravaillée euh, pour les, les, les cycles correspondants. Euh, on a, euh, par exemple, bien vu dans ma seigneurie que nous, on a adapté à partir d'un jeu, qu une activité de jeu qu'on avait déjà monté là, en univers social. Donc, euh, voyez-vous, là, on vous a mis les liens euh, nécessaires à la diapo 25. Euh, puis, en fait, je vais vous le montrer parce que euh, ça montre bien aussi là, que, bon, euh, on peut aller loin, on peut euh, formuler là, des, des, des questions, des trucs comme ça à même le jeu, mais aussi on peut se servir du jeu de façon complémentaire à un jeu en classe. Donc, l'idée de Bienvenue dans la Seigneurie, c'est un peu un jeu là, où on tire un dé, on se déplace, on ramasse des ressources en fonction du temps de l'année. Puis, ben, c'est le premier joueur qui ramasse X nombre de ressources déterminées euh, qui n'en pas. Par exemple, moi, je pourrais euh, prendre le paysan, appuyer sur mon petit dé, paf, pouf, et j'avance de 1. À 1. Je clique sur ma case. Et là, je, bon, tu défriches ta terre et tu construis ta cabane pour l'hiver une corde de bois. Donc là, les cordes de bois et ces éléments-là, c'est des éléments qui sont physiques. Euh, je peux les noter sur un papier ou l'enseignant peut fabriquer des jetons euh, et voilà, je continue à jouer comme ça. Et en fait, euh, ce jeu... Euh, oh là, j'ai perdu une ressource. Donc, euh, ben, ce jeu-là, comme vous voyez, le jeu, le plateau, il est utilisé euh, de for en format virtuel euh, parce que ben, ça a l'avantage quand même d'offrir une esthétique puis de réduire la quantité de matériel en, nécessaire à fabriquer. Euh, mais euh, j'ai quand même un pied aussi dans le monde physique, entre guillemets, où euh, les éléments, les ressources et tout ça, bien, je vais les avoir entre mes mains. Donc, pour celles et ceux qui seraient intéressés là, euh, on a euh, les règlements du jeu ici euh, puis il est également disponible sur le site du récit univers social, euh, puis on a même là un exemple imprimé euh, du plateau euh, également. Donc, si vous avez des questions sur l'utilisation de Géniali, que ce soit euh, pour l'analyse iconographique ou pour le jeu, je sais qu'on a beaucoup parlé du jeu, mais si vous avez aussi des questions d'ordre sur l'iconographie, ne vous gagnez pas. Suivez-moi, on reste encore là, un temps pour en discuter. Euh, sinon, euh, pour le reste, si vous avez des questions, euh, suivez-moi, ça est disponible. Puis sinon, ben, vous pouvez toujours aussi écrire à info euh, à ça nous fait toujours plaisir de vous pépaner ou répondre à vos questions euh, en univers social.